Bonjour, Jean Claberge. Bienvenue à ma troisième capsule pour les gestionnaires en vente qui portent sur le coaching. Aujourd'hui, écoutez, vous me voyez complètement abasourdi devant les statistiques qui sont devant moi. Est-ce que vous saviez qu'il y a six représentants sur dix qui affirment lors d'un sondage que même s'ils savent qu'est-ce qu'ils doivent changer pour performer, ne le font pas? Ça veut dire qu'on a six personnes sur dix qui sont dans leur zone de confort. Ça, ça me rappelle ma jeunesse, ça me rappelle Roger Boutaker, qui est un chanteur des années 70, une chanson mythique, un « Un éléphant sur mon balcon ». Là, avoir des représentants qui sont dans leur zone de confort, c'est exactement comme avoir un éléphant sur, votre, sur un balcon. C'est une nuisance, ça ne donne rien, ça n'avance pas. Votre job comme directeur ou directrice de vente, c'est de descendre votre éléphant et de le faire performer. Comment on sort quelqu'un de sa zone de confort? c'est difficile. On peut le faire par coaching. Plus encore en coaching, lorsqu'on veut faire évoluer une compétence, on peut avoir à intervenir jusqu'à 8 à 10 fois avant que la personne atteigne son seuil de compétence. Donc, vous voyez qu'en tant que coach, vous devez avoir de la patience, de la parce que si vous n'êtes pas tenace, la personne va améliorer les choses et va redescendre. Ce qui nous amène au dernier point, si vous voulez que votre éléphant soit définitivement dans sa plaine et non sur votre balcon, vous devez y donner des facteurs d'évaluation, des KPI qui vont porter sur ce que vous voulez qu'il améliore. Vous avez beau y dire « améliore ça », mais s'il n'est pas rémunéré, évalué, jugé sur ces facteurs-là, L'humain a plus tendance à bouger sur des choses où il va être évalué que sur des concepts théoriques. Donc, vous devez le coacher, vous devez l'encadrer le, et vous devez fixer des KPI atteignables qui vont vous permettre d'évaluer le travail de votre petit éléphant pour vous assurer qu'il va quitter son petit patio et s'en aller faire beaucoup de ventes dans euh, le marché. C'est Jacques Laberge. Je vous invite à communiquer avec moi si vous voulez avoir plus d'informations à comment faire descendre vos éléphants de votre balcon euh, en, sur mon site Internet au www.jacqueslaberge.ca ou en communiquant par moi au 418-254-2979. Merci.